Alors bonjour tout le monde, euh, aujourd'hui, pour la quatrième fois, si, les deux premières fois on avait perdu les clés, une autre fois on avait laissé les clés dans le coffre et cette fois-ci on a laissé les clés sur le contact mais avec le contact allumé. De quoi tu parles Du scooter évidemment ah. <rire> Quoi d'autre Donc, voilà, quatrième expérience avec le scooter, on se demande si on n'est pas maudit. Donc on attend le bus. Ce qu'elle vous dit pas c'est que le fait d'avoir laissé les clés sur le contact avec les phares allumés, c'est que la batterie est vide. Bah oui forcément. Voilà, parce que tu dis juste les clés sur le contact, les gens bah oui, se demandent mais bon, Le contact le... allumé, ils se doutent bien que la batterie elle est morte. Ouais, tout le monde se doute pas. Donc la batterie est morte, Et donc on attend le bus. Et moi aussi j'ai les boules. Il est pas content. Hein, il est pas content. Ah non, Et il n'est pas, pas content. Non. <rire> mais ça fout pas de moi. Mais bon, j'ai dit, c'est pas grave. On aurait pu nous le voler le scooter parce qu'on l'avait <rire> laissé les clés sur le contact. Ça aurait pu être pire. C'est vrai, on aurait pu nous le voler. Non, j'ai je... <rire> les boules. Ça se voit que j'ai les boules. <rire> donc voilà, donc on attend le bus. Il arrive là dans. Il arrive dans combien de temps Dans 11 minutes. Dans 11 minutes puis on va prendre la voiture, on va prendre les pinces, et puis, euh... puis voilà, hein qu'est-ce qu'on dit Simplifiez-vous la vie et soyez heureux <rire> Simplifiez-vous la vie, oui, ben laissons les clés sur le scooter directement, ça simplifie la vie <rire> Heureusement qu'on n'est pas à Paris hein. Heureusement Bon ben voilà ne faites pas la même chose que nous, non, non. Parfois on vous dit que c'est bien de tu suivre. Tu sais que tu, euh, filmes, tu filmes tout sauf toi. Mais si je suis là, ah, mais tu... sur le côté. <rire> on est complètement de l'autre côté. T'as vu, c'est toi aussi. Oui, les pauvres gens. Bon, allez. <rire> Simplifiez-vous la vie. Et soyez heureux. Yeah!